Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'argent. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets et si ce que je vous raconte vous intéresse, je vous invite à liker, à diffuser, à vous abonner et à mettre tous les commentaires qui vous semblent intéressants. Euh, vous parlez d'argent parce que je vous ai déjà quand même pas mal parlé des principes sources de Peter Koenig. Et ici, j'avais envie de, de venir avec un, une autre pratique qui est très puissante euh, et qui tourne autour de l'argent, mais qui est en fait beaucoup plus large que ça. Il s'agit des réappropriations. Il s'agit de, euh, de partir du principe que quand on rejette quelque chose, c'est qu'en fait, euh, c'est une partie de nous-mêmes qu'on n'a pas réintégrée. Donc si, par rapport à l'argent, je projette quelque chose de positif ou que je projette quelque chose de négatif, euh, je vais projeter à l'extérieur de moi quelque chose euh, que je ne me suis pas réapproprié. Par exemple, euh, je trouve que euh, euh, je vais mettre des prix très bas parce que j'ai peur de paraître pour une voleuse. Euh, parce qu'en fait, je projette sur l'argent euh, que ce sont qu'aux riches qu'on prête et que euh, les, les, les riches sont, sont des personnes qui, a priori, profitent, profitent du système. Donc, je vais avoir tendance à ne pas vouloir, surtout ne pas vouloir euh, paraître comme voleuse. Et... Du coup, qui c'est que je vole dans ce cas-là Ben, c'est moi-même, en mettant des tout petits prix, en bossant comme une dingue pour 50 euros de l'heure. C'est... Euh, une autre possibilité pourrait être que euh, je, je projette sur l'argent le pouvoir. Euh, ce, sont, ce sont les, les hommes qui euh, sont euh, au pouvoir, qui ont le plus d'argent. Et évidemment, euh, ce sont des des personnes qui vont utiliser ce pouvoir euh, pour eux-mêmes. Et donc du coup, je vais rejeter ce pouvoir-là. Je ne vais surtout pas vouloir être puissante moi-même. Euh, donc tout ce qui touche à l'argent est très souvent euh, quelque chose qui est réactif et qui est révélateur, une super opportunité d'aller voir ce qu'on rejette de nous-mêmes pour pouvoir se le réapproprier. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe en constellation, parce que euh, on peut, en constellation, de manière assez simple, se réapproprier ces polarités. Je vous montre ça. Alors, si je ne veux surtout pas paraître comme une voleuse, je vais vouloir paraître comme quelqu'un de honnête. Donc, en constellation, comment on fait Quelqu'un représente la voleuse quelqu'un représente l'honnêteté et moi je me mets au milieu et je vais sentir avec mon corps là où c'est le plus euh, le plus confortable. Est-ce que je suis le plus confortable quand je suis face à la voleuse ou est-ce que je suis plus confortable quand je suis face à l'honnêteté Je pars du principe qu'a a priori je vais peut-être être plus à l'aise par ici et en fait, on commence par là où on est le moins à l'aise. Et la personne qui est au milieu va recevoir un soin, va recevoir un soin de ses polarités. Et elle n'a rien à faire. Donc juste, elle reçoit ce qui se passe autour d'elle et en elle. Et les deux autres personnes, donc la voleuse et l'honnêteté, vont se rapprocher tout doucement d'elle et elle va sentir comment ça se passe dans son corps quand il y a unité entre les deux polarités. Les deux polarités oups, vont se tenir les mains donc, vont faire un cercle autour d'elle se réunir et puis reviennent à leur point de départ. C'est très, très, très lent. Là, je le fais, euh, ça prend une demi-heure de faire cette, euh, cette constellation. Et puis, la personne va se mettre dans l'autre sens pour pouvoir recevoir de nouveau le soin des polarités dans l'autre sens, donc avoir le voleur, la voleuse dans son dos, l'honnêteté devant qui sont évidemment des parts d'elle-même. vous l'aurez compris Hops. de nouveau, ils se tiennent les mains, ils se réunissent et puis ils reviennent au centre il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à dire. C'est une constellation qu'on appelle structurelle euh, et qui fonctionne sur plein d'autres choses. Ça peut être euh, la sagesse et l'arrogance, ça peut être euh, la puissance et l'humilité, ça peut être euh, la générosité et l'égoïsme. Donc ce que je vous invite maintenant à faire, c'est de vous demander spontanément l'argent c'est quoi et quel est le pire qu'on pourrait me dire sur euh, moi et l'argent Ou bien, euh, qu'est-ce qui m'agace au plus haut point avec, euh, avec les <rire> la, manière, hmm, la manière dont les gens gèrent leur argent <rire> J'ai encore des réappropriations à faire, manifestement. <rire> et euh, et ben, du coup, à le faire. Alors, évidemment, ça se fait... Au minimum à trois personnes parce que c'est donc vous plus deux autres personnes et alors voyez ce que ça peut donner euh, euh, et alors par rapport au collectif je trouve que c'est très intéressant de faire ça à l'intérieur des collectifs parce que souvent la personne source dans les collectifs a euh, des réappropriations à faire et dans le, le, le champ de, de la personne source. Quand il y a des blocages, ça montre quelles sont les réappropriations que la personne source pourrait se faire. Donc euh, voilà, comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est fluide de recevoir l'argent Est-ce euh, que c'est fluide de d'intégrer l'abondance Ok. Euh, le pire qui pourrait m'arriver, c'est d'être pauvre. Eh bien, est-ce que tu veux bien être la pauvreté Est-ce que tu veux bien être la richesse et on se réapproprie le truc. Ce n'est pas quelque chose de mental, euh, c'est vraiment dans le corps que ça se vit. Parce qu'évidemment, à force de, se, de rejeter la, la pauvreté, euh, et ben, on peut se mettre dans des situations où on n'accueille pas l'abondance, alors qu'elle peut être là, euh, ou la richesse. Et, et on peut cultiver un esprit de pénurie. Euh, voilà, bon, il y a mille et une choses que je pourrais vous dire. Je m'arrête ici. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo très pratique sur euh, comment se réapproprier des polarités en lien avec l'argent. J'ai fait une autre vidéo que je vais mettre en commentaire sur se réapproprier d'autres polarités qui concernent les collectifs. Il y avait faire, être, donner, recevoir. Euh, qui sont basés sur le même principe de cette constellation structurelle. Ici, c'est un premier pas sur l'argent. Et si ça vous intéresse, je vous invite à commenter. Comme ça, je continue à, à vous en parler. À bientôt.